Bonjour à tous, bienvenue dans cette semaine qui traite de l'information en négociation. L'information, tous les experts vous le diront, c'est une donnée qui est essentielle en négociation. Une donnée dont on ne peut faire fi et qu'il faut prendre en compte à tous les stades du processus. Nous avons déjà abordé de façon indirecte la problématique de l'information en négociation dans les chapitres précédents. Notamment, lorsque nous avions parlé de l'importance pour les négociateurs, d'être bien préparé avant de partir en négociation. Nous avions par exemple parlé du fait que le négociateur devait disposer d'informations concernant ses objectifs, ses points d'aspiration, qu'il devait être aussi au fait de ses limites et de ses points de réserve, ou qu'il devait connaître ses différentes solutions de rechange, ses alternatives. Toutes ces informations vont non seulement lui permettre de négocier des accords qui sont efficaces, et concernant par exemple les objectifs d'opposer des premières offres qui vont favoriser un point d'ancrage qui va dans sa direction à lui plutôt que dans la direction de son interlocuteur, mais en plus, connaissant ses limites, le négociateur va aussi pouvoir s'arrêter à temps avant de commettre un impair, ou de dépasser son point de réserve et d'accepter des accords qui ne lui conviennent pas. Donc, nous avons déjà traité de la question de l'information en négociation dans les chapitres précédents, à tout le moins en parlant de l'information qui nous concerne en tant que négociateur. Ça ne fait pas beaucoup de mystère, plus vous en connaîtrez sur vous-même, meilleurs seront vos résultats en négociation. Cette semaine-ci, nous allons aborder la question de l'information à partir d'un autre point de vue c'est-à-dire l'information qui ne nous concerne plus nous en tant que personne, mais qui concerne notre interlocuteur. Nous allons dans cette semaine discuter de plusieurs points différents. D'abord, nous allons essayer de savoir quelle est l'information à laquelle on peut avoir accès, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par information, de quoi parle-t-on quand on parle d'information concernant notre interlocuteur Ensuite, nous allons essayer de savoir si l'information que récolter... <rire> l'on si peut récolter par rapport à notre interlocuteur est une force ou au contraire une faiblesse. Qu'est-ce qu'on entend par là Une force, ce serait de l'information qui nous amènerait à plus de bénéfices. Une faiblesse, c'est une information qui risquerait de nous poser problème, d'avoir des effets qui sont délétères, par rapport aux objectifs que nous poursuivons en négociation. Une fois que nous aurons abordé la question de l'importance de l'information en négociation, nous traiterons de trois sous-thématiques concernant cette information. La première sous-thématique, c'est celle de la recherche d'informations. Comment est-ce qu'on s'y prend pour obtenir de l'information à propos de notre interlocuteur Et quels sont les problèmes qui risquent d'apparaître dans cette recherche d'information. La deuxième sous-thématique, c'est celle du traitement de l'information. Une fois que vous avez récolté l'information, comment la traitez-vous Quels sont là aussi les problèmes auxquels vous pourriez faire face lorsque vous tentez d'interpréter cette information Et puis la troisième sous-thématique que nous aborderons, c'est celle du partage d'informations. Comment quand et sous quelles conditions est-ce que les négociateurs sont prêts à partager de l'information avec leur interlocuteur Et puis aussi, une fois qu'on partage de l'information avec vous, comment allez-vous réagir par rapport à cette information qui est partagée Globalement, cette semaine, nous nous intéresserons donc au processus cognitif. Nous verrons que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les négociateurs ne sont pas logiques et rationnels, mais qu'ils commettent un nombre incalculable d'erreurs et qu'ils sont donc biaisés dans leur interprétation de la réalité.